Si tu me laisses, les sorciers vont me tuer. Par moi, par la main, je vais te suivre. Par moi, par moi, par la main, je vais te fiston, suivre. Fiston, Fiston, je t'ai écouté et je te prends par la main. Je vais t'amener au ciel. Mais j'espère quand même que tu es conscient que pour aller au ciel, il faut d'avoir mourir. Es-tu prêt à mourir pour me suivre Non, Dieu, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt comment, Fiston Non, je, je, je, je chante, c'est pour blaguer. Encore dossier Bonsoir, ma coach. Oui, ma chérie, bonsoir. Euh, ma coach, excuse-moi, mais moi, j'aimerais être euh, la tisa de votre mari. Tu dis quoi J'aimerais être toi? La tisa de votre mari. Mais, mais ma chérie, ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché Tu as fumé combien de, de, de fumées Tu as droit tu as fumé au-delà. l'herbe n'est pas trop sec. Toi, tu vas être la tisa de mon mari. Ça veut dire quoi Tu le connais Oui, je le connais. Ça veut dire quoi, tu le connais Ma chérie, fais attention, hein. Fais attention. Oui, je le connais. Oui, mais j'ai dit que fais très attention. Parce que là, peut-être que. Tu fais ça pour des vues ou bien tu... elle a coupé vraiment cette petite you gosse. Tu vas. On oh, me dit que le tout, cela, c'est grave. Il <rire> y a une fille de 22 ans, vieille, à Odia, et en plus, elle est ça, il faut que je la voie avec mes yeux. C'est là-bas comme ça qu'elle est pas. C'est quand même poli, on ne la frappe pas. Tu lui fais beaucoup d'enfants, et puis tu meurs. Comme ça, elle ne va souffler avec tous les enfants, là. Elle va comprendre. Et pourquoi c'est toujours les meufs les plus belles qui sont jamais en couple Genre qu'ils sont toujours célibataires. Et je vous jure que c'est vrai. Et inversement aussi, genre les garçons beaux aussi, hein, beaucoup qui sont célibataires. J'assume ça carte, tu t'as, je parle fort Tu m'entends parler Les gens, ils me créé, mais tu cries pourquoi Parce que j'ai la voix Je parle, je crie, je parle en fait à mon temps Voilà Je ne viens pas murmurer dans ma gorge Parce que les propos qui vont sortir, c'est le mensonge Tu as peur de mélanger le mensonge